Jésus Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Et nous t'avons ainsi prié, nous acclamons pour la gloire Merci. Nous remercions le Seigneur pour la grâce et après-midi pour la grâce de cet après-midi à permettre Nazareth Bosso à Péplos. C'est lui qui nous a permis d'être devant en ce moment. Et nous apprécions aussi Ange de l'Église. Merci. Et nous remercions aussi l Ange de l'Église. Pasteur Guilherme. Le Pasteur Guilain. Pour la opportunité. Pour l'opportunité. Ou Qu qu'il m'a accordé. Et nous apprécions et je remercie tout un chacun de nous. Et sans oublier aussi, notre pasteur aimé aussi, merci pour la présence de Et nous remercions aussi le pasteur aimé pour sa présence. Et grâce c'est une grâce d'être devant le peuple de Dieu. C'est et aussi d'être devant les serviteurs de Dieu ceux qui ont plus d'expérience que moi pour parler de la part de Dieu c'est une grâce parce que Dieu met tellement des provisions en ses serviteurs comme ils sont entre parmi nous, ils n'ont pas manqué euh, des paroles euh, de la part du Seigneur. Mais espace. Ils m'ont fait euh, cette euh, opportun, donné cette opportunité. C'est une grâce. Amen. Ah. Amen. Nous prenons nos bibles. la bible, livre, Nouveau Testament. Pour ceux qui lisent la Bible, nous lisons le 5e euh, voilà, livre, cinq à cinq nouveau livre du Nouveau Testament. Non, on peut s'apprendre à la mais le 5e livre du Nouveau Testament. Je ne dirai pas le nom, mais le 5e livre du Nouveau Testament. 1, 12 à 14. 1, 12 alors, à 14. 5e livre, livre. Livre, livre. Livre. livre, il y a le Nouveau Testament. Merci, Maman. J'ai mis pour soufflé déjà. Je suis dans la Bible, dans l'acte des apôtres. Chapitre 1. En gros, déjà de votre Le cinquième livre est Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. 12 à 14. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance des chemins de Sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils s'étaient nés d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Mathieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes, et Gilles, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, persévérez dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. La parole du Seigneur. Amen. Merci. L'acte des Apôtres. Verset d'Otikotam à l'Acte des Apôtres. Le verset que nous venons de lire dans l'Acte des Apôtres. Baso L'Acte des Apôtres nous parle... Ba, disciples et des disciples de Jésus Christ. Et ceux qui te ont aimé, Sima. Et si nous revenons en arrière. Acte des apôtres nous a commenté par les écrits. L'acte des apôtres, la personne qui l'a écrit, c'était Luc. Selon l'homme à commenter monsieur Balobi Esa. Esali complément à qui Selon d'autres commentaires, ils disent que c'est les compléments de Luc pour finir jusqu'à la fin. Et au moins dans l'Acte des Apôtres, le Bible nous dit par rapport à ce Et nous voyons dans l'Acte des Apôtres, Bible nous dit par rapport à ce que nous venons de lire. il y a un point 12 14 places de Si nous lisons de 1 pour arriver jusqu'à 12 ou à 14. Histoire et ça, Jésus-Christ à qui ressuscité. L'histoire est que Jésus-Christ a été ressuscité. Et la Et il apparaissait euh, devant ses disciples. Et, bah, et, bisibiso, et pendant 40 jours, Jésus chaque fois disciples. Et la Bible nous dit que c'était pendant 40 jours que Jésus apparaissait devant ses disciples. Pour, Pour confirmer sa parole qui disait qu'il allait mourir et puis ressusciter déjà C'est pour ça comme il était déjà en vie, il apparaissait devant ses disciples. Pour confirmer Pour confirmer ses paroles. Amen. Et chaque fois. Il apparaissait devant ses disciples à chaque fois. Et il parlait sur le royaume de Dieu et il leur montrait euh, ce qu'il devait faire quand il ne serait pas là et il ne s'était pas limité à ça il leur avait dit quand je partirai à Jérusalem ne vous déplacez pas à rester à Jérusalem jusqu'à ce que jusqu'à ce promesse promet ce à Jusqu'à ce que le Père euh, mettra en place sa promesse. La promesse était d'attendre le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il avait dit de ne pas quitter Jérusalem. la promesse, papa jusqu'à Attendez la promesse de Dieu jusqu'à ce que ça prenne cher. Et Et la Bible nous dit que Jésus-Christ était parti. Et bah, les disciples étaient restés seuls Quand ils sont restés Ils se sont dit comme le maître nous avait dit de ne pas quitter Jérusalem Et la Bible nous dit que les disciples Prenaient route pour retourner à Jérusalem Ils sont arrivés à l'endroit Où ils avaient l'habitude de résider Et et la Bible nous dit qu'ils étaient à l'endroit où appeler la euh, chambre haute. Bah, déjà la promesse, Seigneur. Ils avaient déjà la promesse du Seigneur. Bah, ils il il il pouvaient aussi se dire qu'on va rester à Jérusalem, que chacun fasse ses affaires. Parce que le Seigneur a à Jérusalem Parce que le Seigneur leur avait dit de ne pas quitter Jérusalem. Et bah, ils n'étaient il pas déplacés de Jérusalem. Mais ils il y a une chose que j'apprécie. Bah l'obit ba qu'bas zala qui na kati ya chambre haute. La Bible nous dit qu'ils sont allés à la chambre haute. Bas au bas resté où pendant longtemps. Ils sont restés là pendant longtemps. Pour baser la promesse au nom d'Abba la kaki. Pour attendre la promesse que Dieu leur a donnée. Bas ayez la promesse. Ils avaient la promesse. Mais bas obit oko ils couvent la Ils se sont dit on va pas rester comme ça. Tozala la chambre haute. Restons à la chambre haute. L l Cherchons euh, la face de Dieu. Jusqu'à ce que euh, le Saint-Esprit revienne. Je ne sais pas, toi, tu as quelle promesse. Tu as une promesse que Dieu t'a donnée. Tu as une promesse que Dieu a dit pour toi. Et du coup, malgré la promesse que Dieu t'a donné, cette promesse que Dieu a est ta donné Est-ce qu'aux avez la chambre haute pour l'oser la promesse Et tu restais à la chambre haute pour attendre la promesse Le le bibel disciples disciple est baumé dans la chambre haute la Bible nous dit les disciples ont, ont en en dans la chambre haute Nous t'appelais baume promesse lui-même Seigneur La personne qui leur avait donné la promesse c'était le Seigneur Alors God le ma peuple to tiquer la Jérusalem chacun va sa vie vous, aussi, c'est dur que nous allons rester à Jérusalem. Chacun va aller à ses occupations. Mais la Bible nous dit ils étaient restés ensemble. On priait le Dieu. Ils attendaient que l'Esprit des de dieux vienne. Amen. Amen. Je ne sais pas, t'entends où ta promesse Amen. Amen. Chambre haute, Ezanin. La chambre haute, c'est quoi? Bah, c'est un endroit. La Bible nous dit que c'est un endroit. De la maison qui est souvent présentée dans la Bible comme un lieu de prière. Chambre haute. La chambre haute. Ezicamoko. C'est un endroit. To Ezan Ezan na liminal amarasebou C'est une maison. Ezan chambre. C'est une chambre. C'est un endroit où les gens restent ensemble. Pour prier le Seigneur. Nous disons Amen. C'est un endroit élevé à l'écart particulièrement adapté ou consacré pour la méditation. La une signification de la chambre haute. Je ne la chambre sais pas ton chambre, c'est euh, c'est la chambre de quelque de quelque chose. Est-ce que chambre nayo comme ça est une chambre haute. Est-ce que ta chambre tu as fait en sorte que ça soit une chambre haute Ou c'est une chambre y a image au Où c'est une chambre que tu as fait en sorte que pour euh, t'occuper. Amen. Le dictionnaire biblique a on a pour la chambre haute. Le dictionnaire biblique ne s'est pas limité là pour la chambre haute. Ahébissu chambre haute les alliés. Ça nous dit encore que la chambre haute c'est un lieu. Il y a beaucoup d'ani intimité. Leur rencontre dans l'intimité, dans la présence de Dieu tout puissant. Dans la présence de Dieu tout puissant. Chambre haute. La chambre. Haute. Et c'est y a beaucoup d'ani. Dans un endroit de rencontre Il y a intimité Dans l'intimité bah bah Il y a un où il y a marié et Il y a un marié qui est chrétien C'est pour ça les mariés qui sont chrétiens chambre, un... Leur chambre, ce n'est pas n'importe qui qui peut rentrer. Parce qu'il y parce que c'est un lien d'intimité. Est-ce que y ont posé un lien d'intimité dans Zanzibar? Toi aussi tu as un lien d'intimité avec Dieu. Est-ce que y ont posé l'intimité dans Zanzibar? Parce que toi aussi tu as une an un intimité avec Dieu. Parce que la Bible nous dit que chambre haute c'est un lien d'intimité. Parce que la Bible nous dit que la chambre haute c'est un lien d'intimité. Oh y a rencontre y a batumi lieu de rencontre entre deux personnes. Y a moudounan C'est l'humain avec Dieu. amen. Amen. Et, et l'intimité c'est quoi? Babi, c'est le temps des confidences de la communion profonde. Et la communion des deux âmes qui s'aiment. Ah. Et bah ben, amour et ah. l'ingani ensemble. C'est la communion de deux dames, deux de dame, de, euh, âmes euh, qui s'aiment. Voilà batoyo batye musique na ba recherche par rapport à intimité ça c'est les personnes qui sont parties loin dans leur recherche énaïé ah. bité et je ne sais pas l'après-midi à l'élo cet après-midi nous avons bâti la sire la chambre haute Dieu m'a mis en cœur de parler sur la chambre haute oui to moment ma oui nous venons de passer des moments assez euh, forts et nous, parlons toujours sur la prière. et nous parlons toujours sur la prière. Et Dieu aujourd'hui veut que nous parlons seulement encore sur la prière. Et nous avons ajouté encore un thème qui est la chambre haute. Comme nous venons de lire la définition de la chambre haute. Et Esa et Sika Oyo. Il y a prière. Et c'est un lieu de prière. Bible La Bible nous dit. Dans Matthieu 6.6. S'il y a un si tu veux prier Dieu, rentre dans ta chambre. Ferme la porte. Ferme la fenêtre. Et Et commence à adresser des paroles. À Dieu, Et que c'est Dieu qui répond dans le Amen. La Bible nous dit, dans le verset que nous venons de lire dans venons de se séparer des dieux Dieu est parti. Il est et le fait à Bible et comme il leur avait donné la promesse de ne pas quitter, il, il leur avait dit d'attendre jusqu'à ce que le Père puisse mettre en de la promesse. Et les disciples. Ils sont restés dans la chambre haute. Ils étaient là entre priés. Attendre l'Esprit Saint. Aïa. Qu'il vienne. Akita. Il descend pour faire ce que Dieu a dit Et la Bible a nous dit que Jésus-Christ avait dit Jean-Baptiste a bâti qui n'a Jean -Baptiste avait bâti dans Mais Saint -Esprit Mais le Mais Saint-Esprit a baptisé une on a fait Va vous baptiser dans Amen. Il y a Bible, tant que Saint-Esprit Il y avait des signes. C'est pour ça que la Bible nous dit Quand les Saint-Esprit étaient descendus, Il y avait des sites sur euh, leur euh, visage Parce qu'ils étaient dans la chambre haute Ils n'étaient pas restés comme ça Ils étaient là en train de prier Ils étaient là en train de prier Pour la promesse que Dieu leur avait donné Ils étaient en train de prier quand a que Dieu l'a a Dieu leur avait donné. Ils étaient Vous avez compris une chose. Pendant tout ce temps. Avant que le Seigneur Seigneur un homme de prière. La Bible nous dit dans Marc, Un jour, Jésus s'est réveillé. Il a laissé ses disciples. Il est parti prier à la montagne. La Bible nous dit, Pierre est venu. Il a vu Jésus. il a vu Jésus. Il a dit à Jésus, mais nous tous, nous te chassons. Okay, tu étais parti où Jésus-Christ a répondu, Pierre, déplace à Kenaki. Jésus-Christ n'a pas répondu euh, à Ayo, jésus -Pierre. Pierre. Mais il a dit à Pierre, okay, naki, viens avec moi, je vais aller faire mon travail. Parce que c'est pour ça que j'étais parti très tôt. Donc pour dire que le matin, très tôt là où il était sorti, il était parti chercher la place de Dieu. Malgré qu'il était 100% Dieu. Mais n'a pas Il avait besoin d'être en intimité avec Dieu. La chambre est haute. Je ne sais pas dont ta intimité était avec qui. malgré je ne sais pas, malgré le travail que tu fais, malgré tes occupations, est-ce que tu prends le temps d'avoir de l'intimité avec Dieu Est-ce que tu as le temps d'avoir de l'intimité avec Dieu Et Toi, tu donnes ton temps dans tes euh, délires. Pour toi, tu n'as pas de temps pour Dieu. Mais la Bible nous dit Dans Marc, là où nous venons de lire Le Seigneur est parti très tôt Pour chercher la face de Dieu La Bible ne s'est pas arrêtée il là Il nous dit dans Matthieu 14, 23 dans Matthieu 14, 23, la Bible, Bible nous dit Christ, Le Christ faisait son travail Il a fini de prêcher la parole de Dieu Il a dit à ses disciples précédés, partir de l'autre côté Et lui, il est resté avec la foule Les disciples ont pris la barque, ils sont partis la Bible nous dit que le Christ avait dit aux gens à qui il enseignait la parole de Dieu. L'heure est arrivée de rentrer chez vous. Et les gens étaient partis. Et le, Et le Christ était resté seul. La Bible nous dit que le Christ était parti dans un endroit calme. Lui avec Dieu il était en train de prier. Malgré ses occupations. Malgré Malgré tout ce qu'il avait à faire. Il a dit à ses disciples, partez. Il a dit aux gens à qui il enseignait la parole de Dieu de rentrer chez eux. Il a cherché à ce qu'il reste seul avec Dieu. Pour rester dans l'intimité avec lui, malgré qu'il venait de faire, malgré qu'il avait des disciples, il a encore pris le temps pour avoir de l'intimité avec lui. Je ne sais pas pourquoi, toi et moi, pourquoi on est toujours occupé, pourquoi on n'a jamais le temps pour chercher les et nous, on est là chaque vendredi à nous prions le Seigneur. Samedi, la plupart des gens sont en de Mais toi, on te voit pas. Parce que que toi tu es occupé. Parce que les que toi, tu as beaucoup d'affaires. Parce que toi, tu as besoin. Parce que toi, tu as besoin d'argent. L'église de de ne va pas, pas l église l église ne Mais problème est sali. Mais le problème est que travaille espace, mais cherche à pour avoir de l'intimité avec Dieu. Seigneur Jésus, a Le Seigneur avait plus de responsabilités que toi et moi. Mais Trouver le temps à pour rester seul, pour parler avec Dieu, parce que y a mon débatteur pour fortifier. Parce que c'est ça qui faisait sa force. Oh Bible, Aimez-misuraketemani. Oh la Bible nous dit non Agatemani. Seigneur, Aimez-mis par disciples. Seigneur, Aimez-y à ses disciples. Restez ici. Oh, veillez avec moi. Parce que moi, je pars. Oh, Oh, il était à Getsemane Oh, Golgo te, oh, Golgo te Il fallait qu'il cherche le visage de Dieu. Je ne sais pas dans ton intimité, tu es avec qui. toujours occupé. Où tu es toujours occupé. Chambre chambre Je ne sais pas ta chambre c'est une chambre haute c'est juste une chambre où tu t'occupes. les disciples. La Bible nous dit les disciples. Ils étaient à la chambre haute pour, pour, pour chercher la face de Dieu. Oui. Malgré leur vendre la promesse de Dieu, la personne qui leur avait donné la promesse était Dieu. Mais le roi va que Mais comme ils avaient compris qu'ils avaient la promesse, il faut qu'on cherche à la face de Dieu. Mais il promesse. Je ne sais pas, tu as une promesse. Mais pour promesse, tu une promesse. Parce que cette promesse, pour prendre Et tu dois faire ta part. Et tu dois aussi prier. C'est pour ça de nos jours. Les gens disent qu'il y a des faux prophètes. Les gens disent qu'il qu qu qu est prophète. est prophète. Le Seigneur a sa part. Toi aussi tu as ta part. Malgré la promesse. Les disciples n'étaient pas restés comme ça. Parce que vous savez que ce que le Seigneur avait dit, il fallait attendre cela à la chambre. haute. n'est pas le Christ qui leur avait dit de rester à Jérusalem. demandé de rester à Mais ne mais eux-mêmes, ils avaient compris. Le Seigneur, c'est un Dieu de miracles. Le Seigneur faisait beaucoup de choses il avait le temps d'avoir de il y promesse pour ça que eux, ils c'est avant a promesse avec la, si la, la promesse à bout sur la chambre promesse c'est pour ta sur la présence à tata donc promesse dans babou c'est pour ça nous dit qu'il est à sa poste à toujours poste nous dit qu'il est à sa poste Je veille jour et nuit je et nuit. Il veille en priant. Jusqu'à ce que la promesse puisse prendre corps. Toi tu as une promesse. Mais tu marches n'importe comment. Tu marches pas dans Tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Oh, parce que j'ai une promesse. J'attends que la promesse puisse prendre encore. Et tu fais n'importe quoi. Mais les disciples, ils avaient compris une chose. Ils attendaient la promesse dans Jérusalem, mais dans la chambre haute. Ils étaient en train de prier, disons Amen. Bahos est la promesse dans la chambre haute. Ils attendaient la promesse dans la chambre haute. Mais avec l'intimité Nazan. Mais tout en ayant une intimité avec Dieu. Est-ce que aux intimités Nazan? Est-ce que tu as une intimité avec Dieu? Au colo Benanga, oui, Nazan intimité Nazan, mais. Tu Dimanche n'a qui? Parce que chaque dimanche, je viens à l'église. Et ça m'alarme. C'est bien. Les Ce n'est pas mauvais. Ou, ou a, chaque tu viens chaque dimanche. Mais, pas, là, Mais chez toi à la maison. Est-ce que, est est que tu as de l'intimité Est-ce est que dans ta chambre, ou tu prends le temps de chercher où la, est la chambre, de Dieu ou, dans chambre ou dans ta chambre. Tu regardes des films dans toi-même. Ou dans ta chambre. téléphone si tu prends le téléphone, t'appelles les gens. Tu dis des choses qui ne glorifient pas les noms du Seigneur. La chambre est haute. La chambre est ça. Le Seigneur a besoin. Intimité. L'intimité que tu avais. Que tu puisses le retrouver. Peut-être que à Peut-être tu avais de l'intimité avec Dieu à revenir en Europe. Tu cherchais la face de Dieu. Tu priais beaucoup. Mais depuis que tu es en Europe. La seule raison, c'est le travail. Ça me il y a des gens avec qui nous restons vendredi après le travail il vient pour prier le matin, le samedi, il part encore au travail. Et à 13h, il revient parce qu'on a la prière à 14h. Cette personne a le même corps que toi. Toi, tu as des lots qui Toi, tu as le sang lui aussi. Mais pourquoi tu n'arrives pas à trouver le temps pour chercher la face de Dieu Pour toi, c'est que le temps pour le travail. Mais pour Dieu, tu n'as pas le temps pour avoir de l'intimité avec vivre. Pour toi, ton temps, c'est pour autre chose. Mais pour chercher la face de Dieu, tu n'as pas le temps. Nous la Dieu a besoin de nous. Il a besoin de nos chambres. Que cela ne puisse pas être des chambres ordinaires. Que ça puisse devenir des chambres hautes. Que ça puisse devenir des endroits où nous allons chercher la face de Dieu. Que ça puisse devenir de l'endroit où nous allons avoir de l'intimité. Pour sa gloire. Amen. La vie de prière, c'est bien la vie des prières nous aide La vie d'avoir de l'intimité avec Dieu va t'aider L'intimité avec Dieu va t'aider dans beaucoup de choses. Peut-être que tu ne vois pas ce que la prière peut faire Laisse-moi te dire que la prière fait des choses, des choses que et cela demande à ce que tu puisses avoir de l'intimité avec Dieu. Nous disons Amen. Invité. Je ne sais pas. Parce que ce pasteur a miens. Parce que si le pasteur se met devant. On s'y dit pour le programme des prières. Et comme nous avons l'habitude de rester avec le pasteur Et comme ça fait longtemps que nous sommes avec lui On est, on est devenu presque amis Ah Le pasteur, tout ce qu'il dit, c'est tout ce qui vient de sa tête Non, c'est les directives de Saint-Esprit Le Saint-Esprit qui donne les programmes Le Saint-Esprit qui donne les programmes c'est le, le Saint-Esprit qui a besoin à ce que Et tu puisse revenir dans la avec Dieu. C'est pour ça que nous restons chaque vendredi pour chercher pour la distraction. De de Parce que chez toi, il y a beaucoup de distractions. La chambre, ce n'est pas une chambre haute, mais c'est une chambre de distraction. Mais c'est pour ça que le Saint-Esprit, comme il a compris, il a mis à cœur dans le pasteur de vendredis. Pour se récupérer dans son intimité. La Bible nous dit si tu regardes un homme des dieux comme un saint de Dieu, tu recevras la bénédiction d'un saint homme. Des rois, chapitre 4. chapitre 4, verset 8. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Un jour, Élisée passait par Simen. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenue à Sinènes, se retira dans la chambre haute et il coucha. Il dit à Géasi, son serviteur appelle cette sinamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géazi Dis-lui, voici, tu nous as montré tout, ce, tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée Elle répondit J'habite au milieu de mon peuple. Et il dit Que faire pour elle Géazi répondit Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit Appelle-la. Géazi l'appela et. Elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils. À la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Merci. La parole Seigneur. Amen. La Bible nous dit par une part de, de, de, de l'histoire d'un couple. Malgré qu'on n'a pas cité leur nom, mais on a, on a disons, cité le nom du serviteur. Avec son serviteur Géazi. La Bible nous dit cette femme, a mis son avait regardé Élisée avec il un autre homme et euh, il a dit à son mari a dit, oh, cette personne C'est un saint homme de, de Dieu pourquoi pas la chambre haute pourquoi ne pas à lui construire une chambre haute pourquoi pour qu'il puisse venir se reposer ici Bible lobby Élysée, à chaque fois. La Bible nous dit qu'Élisée venait à chaque fois à cet endroit. Et un jour Élisée, <rire> à ici, Et un jour, Élisée, Élisée avait dit à Géazi. Il a dit appelle cette femme. Parce qu'il a tout fait. Nous prenons tout chez elle. Mais c'est quoi son besoin le plus profond pour que je puisse demander au roi euh, du village Pour que je puisse demander au chef de l'armée mais Géazia avait dit une chose à Cette femme n'a pas d'enfant. Et ce, ce nom euh, commence à devenir vieux. Si tu rentres à la maison, lis ce verset jusqu'à la Au fin. Tu comprendras l'histoire. Tu comprendras l'histoire. Comme nous venons de dire, si tu regardes l'homme de Dieu comme un saint homme de Dieu, comme un saint homme de Dieu, saint homme de Dieu tu auras la bénédiction d'un saint homme de Dieu. Et le Dieu, le, le, la Bible nous dit, Élisée avait dit à cette femme, l'année prochaine, prochaine, prochaine, à la même époque, le Seigneur te donnera un enfant. Et, so, so et si nous retournons vers Genèse, oh oh tu verras la même parole. La Bible nous dit quand trois créatures célestes sont venues euh, en la rencontre de Quand ils étaient contents de ce qu'Abraham avait fait, ils avaient dit à Sarah l'année prochaine, la prochaine à la même époque aussi ma moine, auras un enfant amen, amen. amen. Cette femme avait construit une chambre haute pour elle. Lui elle voulait que sa maison puisse avoir une autre dimension. Et elle avait reçu la bénédiction de de Dieu. Parce qu'elle avait regardé l'homme de Dieu comme un saint homme de Dieu. Et moi et toi, si nous regardons à l'homme des dieux, comme un saint homme, nous aurons la bénédiction d'un serviteur de Dieu. On ne s'habitue pas avec un serviteur de Dieu. Chaque vendredi, nous restons ici. Nous cherchons la face des dieux. Je ne sais pas. Pour toi, place et Enfin, lieu, le lieu de d'intimité Si vendredi tu finis le travail et que le samedi tu n'as rien à faire Viens à la nuit chercher la face des Viens de l'intimité très Viens rester dans le lieu saint. Dire, dans la haute. Viens rester à la chambre haute. Dire, Viens chercher la face de Dieu. Et ça. le Seigneur ne pourra pas se manifester. manifeste. La, la chambre haute est très importante pour nous chrétiens. La chambre, chambre haute est un lieu où le chrétien a de l'intimité. La chambre avec haute, est haute. haute est un lieu où le chrétien a de l'intimité. La chambre avec haute, est haute. haute est un lieu où le chrétien sort tous. Il la chambre haute c'est un lieu où le chrétien dit qu'il y a pas attendre. Il n'y a que Dieu qui peut l'attendre. Pour que le Seigneur puisse lui accorder la solution. Et ça passe. Et aux Ça sera triste. Sous chambre la chambre. Si ta chambre n'est pas une chambre des choses qui ne glorifient pas les seigneurs. intimité, ça fait longtemps. Tu as perdu ton intimité avec Dieu, ça fait longtemps. Et le Seigneur a besoin que tu puisses revenir. Parce que tu es son fils. Parce que tu lui appartiens. La vie que tu mènes ne lui plaît pas. Tu n'as plus le temps Tu n'as plus le temps pour chercher la face des dieux. Tu as le temps que pour travailler. Tu as le temps que pour chercher des bénéfices. Tu commences à t'éloigner des dieux. C'est pour ça que le dieu a mis tous ses programmes. Pour que nous puissions chercher dans la face de Dieu. Parce qu'à la maison, il y a beaucoup d'églises. Dans la distraction de la, la femme. Dans la, la distraction avec tes amis. Mais, y a à Mais viens à l'église. Viens chercher la face de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de la Et la Bible nous dit à chaque fois que le Christ se réunit avec les disciples, il y a pas de monde ils étaient dans un lieu qui leur appartenait et, puis, désolé, un leur appartenait. et la pire dit ce lieu là on leur appelait la chambre haute c'est un lieu de l'intimité entre Christ et le disciple où ils parlaient des choses assez fortes des choses que Christ leur disait des choses que personne ne pouvait dire que ces disciples c'est pour ça que nous voyons dans la montagne de transgression Dans la montagne de transfiguration, dans la montagne de transfiguration. Quand, Pierre, Jean Jacques, Quand Pierre, Jean et Jacques Ils avaient vu les personnes qui étaient sorties euh, au... Le Christ leur a dit les choses que vous avez vues N'en parlez à personne Parce que les gens ont parce qu'ils avaient vu les morts. Ils avaient vu Moïse. Ils avaient vu, Moïse. Ils avaient vu Eli. Pour l'Israël, Eli et Moïse étaient morts. Et dans l'Israël, la culte de mort était interdite Et Et eux, ils avaient vu comme ça, comme toi et moi. Il parlait avec Christ. Il y a des choses où il secrets. Il y a des choses qui sont secrets. des choses dont tu dois en parler que dans la chambre Il y a des choses que toutes les personnes ne peuvent pas, entendre. Ne peuvent pas entendre. Et tu dois en parler que dans la présence de Dieu. Mais dans chez toi Il y a beaucoup de distractions Comme dans chez toi Il y a beaucoup de personnes C'est pour ça que Dieu a mis Des programmes à l'église Pour que tu puisses avoir Le temps de prier le Seigneur Que tu puisses dire Toutes choses qui dérange ton cœur. Malgré que tu es bien habillé Malgré que tu rigoles. Mais, mais tu as des problèmes, Les problèmes qui euh, font que ton cœur n'est pas en paix. Ça, problème il y a des problèmes. Qui fait en sorte que ton cœur saigne. Et quand a Il n'y a que Dieu qui peut faire en sorte que ces problèmes puissent disparaître. Il n'y a que Dieu qui peut te donner les solutions. Mais il solutions qui est intimité. Mais tu auras la solution que tu as de l'intimité avec Dieu. Mais comme tu n'as pas d'intimité avec Dieu, Dieu c'est pour ça même si tu es bien habillé, même si tu bois euh, le soir, quand tu seras seul, ça commence à te tourmenter, ça va te déranger. Viens chercher la face de Dieu. Viens chercher la face des dieux. Parce que Dieu a besoin de toi. La peine nous dit dans Luc. Jésus-Christ a disciples Jésus-Christ avait dit à ses disciples, j'ai besoin de rester avec vous pour Pâques. Et pour que vous puissiez partir euh, au village, vous verrez un homme. Vous lui direz que le Seigneur a besoin que je puisse lui accorder une chambre pour rester avec ses disciples. Pour qu'ils puissent manger ensemble. ensemble. La Bible nous dit ce lieu. On a appelé cela la chambre. Le Christ s'était réuni avec Et ses pas disciples. C'est là où il avait cassé euh, le chicoab. Et pas le bouquet qui lit pas. C'est là où il avait euh, partagé le pain. Parce que bah bah traducteur bah habitant où le Biblia qui s'est quand même beaucoup d'années là pour nous qu'on appelle corps et nous devons nous croire. Donc, pour ne pas transformer par il à l'époque. On avait on on traduit le pain par euh, Christ. Christ leur a dit Allez à l'encontre de ces homme. Dis-lui que le Seigneur a, dit, a besoin de se réunir avec pour ses disciples aller à la Pour qu'il puisse fêter Pâques avec eux. On a appelé ces lieux qui leur avait ordonné la chambre haute. Place au Christ Aboukaki. Là où le Christ avait euh, partagé oui. le pain, là où le Christ leur avait dit que vous allez voir, Et vous le le Christ, ces choses-là pouvaient se passer que dans la chambre parce haute. Parce que c'était des choses secrètes. Parce que c'est une conversation que tout le monde ne pouvait pas entendre. Parce que ça très délicat. Parce que c'était une conversation très délicate. Amen. disons Amen tu as perdu ton intimité avec Dieu tu n'as plus le temps de rentrer dans la chambre haute pour chercher la face des dieux mais les Seigneur t'appellent en sa présence pour chercher sa face pour retrouver ton intimité avec lui pour qu'il puisse te faire des choses dans la présence des dieux c'est nous qui sommes bénéficiaires dans la présence des dieux c'est nous c'est nous qui venons exposer nos problèmes Dans la présence des, des dieux C'est nous qui avons besoin de la Mais solution Mais comme dieu est amour C'est pour ça qu'il nous appelle Pour venir Prendre tout ce qui est bon Pour nos vies tout ce qui est mieux pour nos vies. Peut-être que tout ce que nous cherchons pas que nous, pas nous, nous avons, pas ce dont nous pensons que nous l'avons, nous pensons que ça nous, nous suffit. Mais, Mais le souci de Dieu, que nous ne puissions pas nous à ça. parce que ce que nous avons, ce sont des miettes. Mais le Seigneur a besoin Il que nous puissions encore nous miettes nous la nous le rendons où s'auto au bon intimité. Si nous arrangerons notre intimité avec Dieu s'auto au za la temps union son à présence naie. Si nous allons demeurer dans sa présence, nzamba za ngaté au visiter misso. Et le Seigneur ne manquera pas à nous visiter. Amen. Amen. Nzamba za bosa nayo. Le Seigneur a besoin de toi. Ozana chambre <rire> haute. Et tu puisses rester dans la chambre haute. Ozana intimité na que tu puisses avoir de l'intimité avec lui. Ça fait longtemps que tu n'as pas prié. Ça fait un petit moment que tu n'as pas prié. Venir à l'église ne veut pas dire que tu as de l'intimité avec Dieu. Mais faire la volonté des dieux. Montre que tu as de l'intimité avec Dieu. Demeurer, Demeurer dans sa présence. Montre l'intimité que tu as avec Dieu. Amen. Amen. La chambre haute. La chambre haute. La Bible à nous dit même ses, même ses disciples pour choisir le remplaçant des Judas, il devait chercher la face de Dieu. Ils étaient à la chambre haute. Ils étaient toujours en train de prier. Ils avaient compris qu'ils étaient onze. Il manque un. Comme Judas n'est plus là, il est parti dans l'endroit qui lui semble bon. Nous devons choisir un autre disciple pour qu'il demeure avec nous. <coughs> pour que nous puissions revenir au nombre que le Seigneur avait voulu. Ils avaient cherché la face des dieux. Ils avaient prié avant de faire leur choix d'un autre disciple pour revenir au nombre qui était douze. La Bible nous dit qu'ils avaient cherché la face des dieux parce qu'ils avaient, avaient déjà de l'intimité avec Dieu. Ils ont cherché la face des dieux. Et le Seigneur s'était apparu à lui. Et le Seigneur leur avait montré. Ils avaient choisi Mathieu. Pour, pour remplacer Judas. Mathias. Même le choix de quelque chose. Il faut chercher la face des dieux. Ils avaient de l'intimité. Ils étaient dans la présence du Seigneur. Et pour choisir un autre disciple, ils avaient cherché la face Dieu. Ce que tu cherches, si tu cherches avec ta propre force, ça sera très dur pour toi de la voir. Mais si tu le cherches avec de l'intimité avec Dieu, dans la prière, le Seigneur te le montrera. Tout ce dont tu as besoin. Le Seigneur te montrera même les directives. De toute chose que tu veux faire. Si tu as de l'intimité avec Dieu. et que tu te rentres dans la prière. et que tu le montres le besoin le plus profond de ton cœur, le Seigneur te guidera dans la chose que tu as envie de faire pour réussir. C'est pour, as pour ça que tu vois Dans d'autres choses que nous faisons Nous n'arrivons pas à arriver jusqu'au bout Parce que nous n'associons pas à Dieu C'est pour ça que tu vois qu'il y a toujours des échecs C'est pour ça qu'il y a des choses Qui ne qui vont pas Parce que tu veux faire avec ta propre force je Et, je si, tu as associé avec Et si tu associes Dieu L'intimité na yé. Avec son intimité, et que tu le montres le besoin le plus profond de ton cœur, que tu le montres ce que tu veux faire. Le Seigneur te guidera. Nous allons voilà, incliner nos cœurs, nos têtes. Commence à dire au Seigneur le besoin le plus profond de ton cœur. Le Seigneur nous parle sur la chambre haute. Il nous parle sur l'intimité. Parce qu'il sait que tu as perdu ton intimité. Parce qu'il sait que tu as perdu ton intimité. Parce qu'il sait que tu n'es plus dans sa présence Dis-lui Seigneur J'ai entendu ta parole Aide-moi Que je puisse retrouver cette intimité Que je puisse demeurer dans la chambre Pour chercher ta face Et que le Seigneur se réunisse Nous prions.